Très très peur parce qu'Arnaud il était malade et le concert il est demain quand même. Et du coup, ça va être pas que je sois malade pour le concert il est demain. Sauf que là, Arnaud aujourd'hui il est à Strasbourg et il est pas malade. Du coup, c'est bien je suis content, content, content. On prépare le, le premier concert de Ron Raoul avec Arnaud, ce, ce monsieur Arnaud, ce philo méloman à Canuanda. <rire> en train de se préparer. On a la petite tenue là que j'ai préparée. On n'oublie pas son briquet. Tout le matos là-bas derrière. Les billets de train. On est chaud. Et on a Arnaud qui s'entraîne aussi. C'est très drôle. On peut dire qu'il est motivé. Perdu dans la nuit sans artifices. La lune, la fraîcheur de la nature en guise d'auditrice. C'est ridicule, leurs textes sont nuls. Alors le rap est saboté. Bon, bah, je vous remercie d'avoir accepté l'interview. Mmh. Euh, voilà, c'était très constructif. On sent vraiment l'intelligence oui. derrière oui. la musique. Ouais. Ah, mais non, mais non. Je disais pas que ce soit la soirée qui sera dure. C'est moi qui serai dur. Merci bien, merci bien. On va, on va tout niquer. Hein. Ah oui, à ça, à ça pour sûr. Hein. Que ce soit la soirée ou bien les. On va voir si j'ai une bonne mémoire. Allez. Ouais. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Uh. Uh. Tout le monde est malade, tout le monde est taré. Hey. Je tripes et tes attributs fameux me font vriller, le crâne cramé par la conce que je touche et ton cul que je tousse, ma douce. Euh. Uh. Tout, tout le monde est malade, tout le monde est taré, tout le monde est malade, tout le monde est taré, tout le monde est malade, tout le monde est taré, tout ouais, le monde est malade, tout le monde est Ouais, ça va le faire, ça va le faire. Franchement, on est bien. C'est drôle, tu vas t'étouffer, c'est des aides le peuple. Bon. J'espère que t'as une poche à glace et les cheveux attachés. Billy Jackson a des couilles en Oui, oui, Billy Jackson a des couilles au carré. Oh, Billy Jackson a des couilles au carré. On a préparé une intro, les gars. Le monde n'est pas prêt. Tu, tu crois que ça va être épique Tu crois que c'est... Là, pour l'instant, tu vois, il n'y a personne sur scène. Tu vois, on est là, on est sérieux. Là, on arrive. Alsdamchi, Harry Wyss, l'enculeur de Vodaron On va, on va le chercher, les gars. Bref, tout le monde est là, l'équipe est au complet. Let's go. Voilà Regardez-le cet enculé, là. Il est là, ce petit con, là. Regardez. All's she, all's fucking Allsdafuckingchi, l'enculeur de Vodaron. Putain, viens par là <rire> Je suis de <droit> retour <rire> Oh. Mmh. Mmh. Mmh. On est motivé Oui Salut Jorzy C'est parti Let's go <rire> Fais un petit style Le sac titante ma gueule Qu'il est Pas d'accord <rire> Let's go Let's go Let's go J'ai suis Oui. On est sur place. Tu es chaud? Tu es chaud? Si tu es chaud. Ouais, je suis chaud. Ouais. Actuellement, je suis chaud, tu vois. Ouais. Je suis chaud, c'est notre truc. Putain, qu'est-ce que j'ai chaud? Il y a plus de sang là dans mon corps tout de suite que pendant que je fais des études Physique style musculation. d'appréhension, un petit ressenti. Euh. Je vais les vomir un petit peu et après tranquille, je suis un. Ouais on est là. Ouais, on est là, on est là. T'inquiète, ils sont bien tes flots. Lui aussi il a peur. Ouais <rire> Non, moi pas du tout. Pas du tout. Tu sais que ça fait plus d'une du, semaine que sur Insta je regarde des trucs de motivation, tu sais. Ça... <rire> <rire> DJ Widim Yeah Yeah Boom, boom, boom, Soyez un du genre, on bah, va faire euh, voilà, On va faire mieux. Ouais, c'est bon. <rire> on <rire> ben, pour bien, les couilles. Asda Raoul, c'est à cause de vaudarone qu'on reçit quand on la pète Le tuer, le nouf, on déconse La question, c'est ça, ça la vie d'un putain de la philosophe T'en trouvera parfois un citoyen Je n'ai pas tellement l'air de phallosophes Avec un droit et des trucs des prods on écrit pendant que toi tu La clé, la clé, on trouve le fichier trouve... Ils veulent pas, pas mon idée Petit une technique Ah, es c'est compliqué bon C'est des coups ah, tout le monde est malade, et tout, tout le monde est tard. tout le monde est malade, et tout le et monde est malade, tout le monde est malade, tout le monde est malade, tout le monde est malade, tout monde est tout le monde est malade, tout le monde est malade, tout le monde est dans tout monde est tout le monde est malade, tout monde tout tout monde est malade, tout tout monde est tout monde est tout monde Jackson, allez-y, couillons, Billy, Jackson, allez couille <mix> couillons, Billy, Jackson, allez des couillons, Billy, Jackson, allez des couilles carrées. Quand bon, je cavale sur le flot qu'on avale On avale tel des flots qu'on avale Dans le but d'avaler ma que je t'avale Tout cru, hein, hein. pas que je réfléchis je te suis juste dessus Je te place dans le douche fais mon job à plein en prenant dans le en toi te parle d'embauche 6-7, ça devient l'Eldorado Amour et -ado. Je vous écoute pas, r a 6-7, ça devient l'Eldorado 6-7, ça devient l'Eldorado 6-7, 6-7 c'était ah, le meilleur de ce putain de concert. Ça fait quoi, est tu tu as non, tout je niqué, Arnaud. Je pas le faire, ouais, il disait, j'ai pas de skill et tout. Il a tout niqué. Il a tout niqué, regardez-le. Regardez, regardez le vrai homme, vrai homme faire rap bien. On applaudit, on applaudit. Oh, oh, il a au